Hello. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Bon ben, je me suis pas fait insultée hein. Bonjour à tous et bienvenue dans le Parc de la Rosée pour l'épisode 6 de la saison 2 de Corsair TV. C'est la dernière émission de l'été, alors on va revenir sur ce qui s'est passé dans le quartier. Un stage photo au bord du canal, le temps attendu clip de la T-Steam, des légumes bio sur internet pour terminer avec un petit film de Shakid. Mais bon, j'ai pas envie de présenter l'émission toute seule, vu qu'il y a du monde dans le parc, on va essayer de trouver des volontaires pour présenter l'émission. D'accord. Allez, c'est parti. Ben voilà! Regardez bien! Quand vous voulez. Bonjour! Pour commencer, embarquons sur la péniche de l'ASBL Sémaphore. Pendant quatre jours, les jeunes du quartier de Bistebrook y ont suivi un atelier photo. Allons-y! C'est hein. bien! parfait! cache! Bon, aujourd'hui on va faire le dernier coin, on n'est pas encore allé. On fait du photo du quartier parce que dans moins de 10 ans ou peut-être 20 ans tout va disparaître parce qu'ils vont construire des, des bâtiments, des nouvelles maisons, des hôtels et tout. Et on voulait faire des photos de tout ce qui va disparaître. Comme ça on a des souvenirs. Tu bon, ne ben, tu connais pas un endroit pour aller sur ce terrain dans ce terrain vague Un endroit pour aller dans ce terrain. Oui. Là non, voilà. Non, non. Oui. Mais parfois on, on rencontre des choses étranges euh, qui, sont, qui sont marrantes à prendre en photo, euh, même des personnes parfois. Peut-être aussi des choses qui sont sales, mais pour qu'on ait un, euh, un beau fond d'écran qui va derrière pour donner de la valeur à l'objet. Enfin, C'est pas parce que les bâtiments ils sont, sont mal construits ou détruits que c'est moche sur une photo. On ouais, est juste photo. Ouais c'est chouette. Et tu choisis si tu fais la mise au point sur le grillage ou ouais. sur ce qu'il y a après C'est vraiment euh, essayer d'avoir un regard des jeunes sur leur propre quartier, en racontant un petit peu les enjeux de ce quartier. C'est aussi montrer que les choses euh, qu'on dit l'aide en fait, euh, ça peut être très beau aussi. Et euh, <rire> que ça dépend du regard qu'on qu jette sur les choses. Quoi. C'était plutôt un stage pour euh, adolescents, euh, pour découvrir la, la photographie et en même temps découvrir aussi ce quartier qui va énormément changer euh, les prochaines années. Euh, et en même temps, euh, essaie, on a essayé de un petit peu développer le regard euh, en donnant des missions, des exercices euh, photographiques parce que je pense que pour la plupart des jeunes, enfin, ils, ils n'avaient jamais fait de, de photo avant. <rire> On va être présentatrice télé. Oui. Ok. Attends, je vais mettre ça. Comme ça, ça te dérange plus, tu n'y penses plus. Je commence quand Attends, il va te dire quand il enregistre. Ok. Décidément, les jeunes d'Anderlecht sont hyper créatifs. Découvrons à présent le, nou le nouveau clip de la oh, Tiss Team, l'or bleu. Ces jeunes écrivaient même le texte de leur rap, alors ouvrez grand les oreilles. Non, non, non, non est précieuse Tant de gens meurent dans la sécheresse Et chante moi, chante Va montrer quoi, capable de gens meurent dans sécheresse Non, leur tous les Leurs leur leur un écoutez tous les Donnez-leur un peu d'eau, écoutez tous les nofos Leurs cris, leurs pleurs, leurs tristesse, leurs malheurs Donnez-leur un peu d'eau, écoutez tous les no flots. Partageons nos richesses, DC et d'ailleurs. Allons mon goût, trop de sang, cool, mais pas assez tôt Pour en avoir étapes des kilomètres avec des seaux Ils boivent dans les rivières, à c'est l'enfer Sur leur terre, c'est ma terre, c'est mes frères, on est clair Ce n'est pas la guerre que je déclare pour ma part Je lâche ma poésie comme lueur d'espoir Espoir, Espoir je lâche ma poésie comme lueur d'espoir pour les gens d'Afrique qui vivent sans prix qui n'ont pas d'eau que des problèmes cardio au Togo, au Congo, on ne joue pas au loto si tu ne bois pas, c'est comme être autour Écoutez tous les flots, partageons nos richesses ici et d'ailleurs L'eau une richesse, en même temps une faiblesse Tant de gens meurent dans la sécheresse Pour une bouteille, ils donneraient leur dernière pièce Lâcheraient le sol pour pouvoir s'abreuver Toi quand t'as de l'eau, tu penses qu'à la jeter T'en oublies même qu'il n'y en a pas assez Ferme le robinet, plutôt ferme les yeux De tourner le dos à la réalité Tout ceci n'est pas un jeu Tu joues avec la vie comme tu joues Rivières, sources précieuses. Car avec l'angle, tout le monde peut vivre heureux. Et oui, compromis, acte juste pour les pays qui ont été ravagés par des choses comme Tsunami. J'ai envie de leur offrir des verres ou des jus de fruits. L'eau, l'eau, l'eau est précieuse. J'espère que mes écrits vont passer dans les pays comme en Haïti ou en Algérie. No, no. Après pas la chance qu'on a d'avoir accès à l'eau Et qu'à regarder à la télé les infos Les gens qui nous n'ont pas ne peuvent pas s'hydrater Ne pas la préserver nous expose au danger À mon goût, on le sang coule, mais pas à chez L'eau, l'eau, l'eau, l'eau est précieuse Tant de gens meurent dans la sécheresse L'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau est précieuse À mon goût, on le sang coule, mais pas à chez L'eau, l'eau, l'eau, l'eau est précieuse Tant de gens meurent dans la sécheresse a mon goût, trop de sang coule, mais pas assez d'eau. L'eau, l'eau, l'eau, l'eau est précieuse. Tant de gens meurent dans la sécheresse. L'eau, l'eau, l'eau, l'eau est précieuse. Donnez-leur un peu d'eau, écoutez, tous nos flots. Leurs cris, leurs pleurs, leur sécheresse, leur malheur. Donnez-leur un peu d'eau, écoutez, coulez nos flots. Partagez nos vies. Wasser ist ein Lebensmittel, sozusagen so jedes andere Lebensmittel sollte das einen Mak der Mettez-vous derrière les enfants, mettez-vous derrière ça. Oui, ça bien que les -vous enfants. Encourageux Je mets le micro. Non, non, non, si, oui, oui, oui, oui, Attention Action hein. Coup de <rire> pub gratos pour Ecolo Innovation qui a lancé, c'était un système de vente de légumes en ligne. C'est simple, écolo et surtout local. Cliquez, c'est tout. Oh. Oh. Nice. nice Ok Ce mois d'août, nous avons mis en ligne un module de vente sur notre site. C'est un module qui regroupe notre offre et qui récolte aussi la demande pour la vente des produits frais. Donc, ce sont des légumes que nous produisons sur nos potagers urbains et périurbains par des pratiques écologiques. Nous sommes également en cours de certification biologique Certicis. Alors, c'est assez facile, vous vous rendez donc sur le, le site d'Eco-Innovation, sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Vous allez ensuite dans l'onglet « Service et vous cliquez sur « commande de légumes » tout en bas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pour des légumes J'ai euh, commandé euh, sur Internet. Oui. Ce que vous permet ce site, c'est de choisir vous-même la constitution de votre panier et les quantités que vous souhaitez. Donc vous adaptez d'après votre envie, votre besoin, vous adaptez votre commande et votre achat. Tu viens voir Chaque lundi, nous mettons à jour notre offre et nos prix sur le site, sur cette page. Euh, sur cette base-là, vous faites vos choix, vous commandez vos quantités vos produits que nous traitons alors à partir euh, du mercredi après-midi. Euh, nous confectionnons alors vos paniers euh, et alors vous avez le choix, vous choisissez où vous souhaitez venir les prélever soit sur le potager de Bétra, à Anerpède, soit dans nos bureaux à Euclide, rue du Chimiste. Ben le, le fait que, que ce que j'achète ici, enfin je paye uniquement pour mon légume et pour votre travail quoi. Moi c'est un truc qui me dérange de plus en plus, c'est de me rendre compte que dans le prix que je paye à la caisse je paye plus pour l'emballage, la barquette en, en frigolite, le ah, cellophane, oui. l'étiquette, euh, tous les gens qui travaillent, l'allocation du grand magasin, tous les systèmes de surveillance, alors comment je pique pas, les, les, enfin, les, les, les, les caddies, tout le bazar, j'ai l'impression qu'il y a une petite part qui va dans mon légume. Bah oui. Et ici, bah, on, on, les on donne plus légumes plus en main plus. et je donne mes sous. C'est comme dans l'ancien temps. Voilà. C'est comme, euh, Voilà. Ouais, Des gens qui voudraient bien juste dire deux phrases devant la caméra, c'est une petite présentation C'est petit texte à dire. ne pas encore. Et pour terminer, nous vous proposons la petite séquence vidéo bricolée par Chakheb qui nous rappelle avec humour qu'il n'y a pas que les jeunes femmes blanches qui se font insulter dans la rue. Je m'appelle Ziambi Kingawe Jérôme, donc je suis arrivé en Belgique en 1987, donc ça fait 24 ans que je suis là, et ça fait 10 ans que je travaille pour le projet de cohésion sociale. Il a pris à partir de 2008, il est fait à partir de 2006. Ah, je viens demander juste un conseil pour pouvoir savoir qu'est-ce que je peux faire pour mon dossier. Je suis en médiation des dettes et apparemment la médiatrice a retenu plus que prévu et je viens demander est conseil. Je crois que les personnes, la personne qui m'a envoyé ici pense qu'il il travaille bien, il aide bien les gens qui viennent le voir, il donne des bons conseils, sinon je ne serais pas venu. Donc je pense que son travail est bon, est bien fait. Oui, tu es là Ah voilà, je viens chez toi alors. Tu as préparé des ponts <rire> Voilà, il y, a, il, y a tellement, il y a tellement de monde donc ici a à peu près 200 ou 300 personnes qui habitent. C'est ici. Ça va. Ça Ça va. Va. Ce qu'il fait, c'est très important pour les habitants ici. Parfois je peux même dire qu'il joue bien son rôle aussi de, on dirait, assistant social. Ouais. <rire> En même temps, en même temps ouais. je, je il est un tout. peu polyvalent, il visite les gens, des visites de courtoisie comme pour les problèmes. Et puis il y a beaucoup de gens qui vont les voir quand ils ont des soucis, soit avec la commune ou s'ils veulent demander de l'aide, même pour les déclarations d'impôts, des gens qui <rire> s'adressent à lui. Et il est tout le temps disposé à leur rendre ces services-là. Mon travail consiste à mobiliser les habitants afin qu'ils prennent en charge leur destin. Parce il y avait une usine avant, moi j'étais tout petit. Ouais. J'ai vu voir euh, construire ces usines. J'ai 65 ans. voilà c'est la fin de l'émission, c'est la fin des vacances, mais on se retrouve à la fin du mois de septembre pour l'épisode 7 de Corsair TV qui sera présenté par les jeunes de la mission locale d'Anderlecht. Ciao